je vais vous, donc vous présenter euh, bah, comment est née d'avoir euh, l'idée de jackson.com donc comme euh, vous l'avez constaté euh, je suis à mobilité réduite donc euh, j'aurais du mal à le cacher parce que j'imagine que ça se voit euh, mais alors euh, en fait toute ma vie euh, donc, je suis atteint de myopathie euh, ça a été diagnostiqué euh, quand j'avais 6 ans et là en fait euh, bah, au départ, tout allait bien, euh, bien sûr, mais il y des complications. Ce pas seulement euh, venu avec la maladie, c'est aussi, euh, peu à peu, je me suis aperçu euh, que l'environnement euh, était un peu hostile, en fait. Par euh, bah, exemple, j'ai été en fauteuil euh, roulant à l'âge de, de 11 ans. Et là, bah, j'ai trouvé que les principaux obstacles de ma vie, euh, bah, c'était le fait de ne pas pouvoir... Être, euh, de pas, pouvoir... pas pu euh, suivre ma scolarité euh, dans mon quartier, ce qui fait que je ne pouvais pas connaître les amis de mon quartier. Et, donc, euh, donc ce que et puis aussi, il euh, y a de, plein d'invitations euh, où je ne pouvais pas aller parce que ce n'était pas, pas accessible. Et, et donc, j'ai vraiment compris qu'il y avait plein d'obstacles qui faisaient que le quotidien était très compliqué. Et euh, donc, euh, donc bah, j'ai euh, aussi la chance d'avoir voyagé. Donc, J'ai été, par exemple, euh, à Berkeley, en Californie, euh, là où il y a la fameuse euh, université, et là-bas, j'ai vu que tout était accessible. Donc, je ne me demandais pas euh, où est-ce que je peux aller, mais plutôt où est-ce que je veux aller. Donc, ça, c'était un vrai euh, changement. Parce que et c'est là que, que j'ai compris que l'accessibilité la, et la notion de liberté était très proche. Parce que pour moi, avant tout, l'accessibilité, euh, c'est plus une notion de, de liberté qu'une notion euh, euh, réglementaire. Donc, euh, donc ça, c'est mon approche un peu euh, personnelle du sujet. Et puis, euh, quand j'ai bah, revenu en France, j'ai vu que, bah, que les choses étaient euh, loin d'être parfaites. Et il euh, y a aussi euh, un esprit aux États-Unis qui est le côté euh, communautariste, enfin, communautaire qu'on qu critique parfois mais euh, ce qui s'est passé aux états unis c'est que les personnes ont su se fédérer pour euh, obtenir l'accessibilité donc ici malheureusement c'est un peu plus euh, des petites guerres entre associations et donc l'idée bah, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu et je me suis dit donc euh, je travaillais comme graphiste et en, et en tant que graphiste euh, j'avais mis en page un magazine euh, qui s'appelait j'accède pour euh, favori, pour euh, promouvoir les loisirs euh, accessibles pour promouvoir les loisirs euh, accessibles en région parisienne euh, ça n'a pas fonctionné puisque le support papier euh, c'est quand même ça coûte, euh, ça coûte très cher mais il y avait euh, un petit répertoire de lieux accessibles donc en fait euh, les fondateurs du magazine m'ont proposé de, de reprendre le nom euh, j'accède.com et donc je donc j'ai voulu euh, repartir de zéro, en fait. Parce que ce qui m'a inspiré, euh, bah, c'est le nom « j'accède », en fait. Parce que ce n'est pas, euh, pas stigmatisant, ce n'est pas anti « j'accède », c'est « j'accède », c'est quelque chose qui est, qui est ouvert à tous, quelle que soit sa situation de mobilité. Donc, on donc, euh, donc le guide, j'ai euh, voulu créer un guide. D'abord, euh, je pensais à personnes en fauteuil. Après, je me suis dit que ça pourrait aller euh, au-delà, c'est-à-dire euh, les personnes à mobilité réduite. Et après, j'ai pensé que euh, quand on dit mobilité réduite, on pense déjà à une certaine euh, catégorie de personnes. Donc moi, je dirais qu'on s'adresse à toute personne euh, rencontrant à un moment donné de sa vie euh, des difficultés de mobilité. Donc, euh, parmi euh, les personnes dans la salle, je suis sûr que certains ont euh, un petit peu des problèmes de mobilité. Je ne dois certainement pas être le seul, mais bon, peu importe. En fait, donc je me suis dit, ce serait bien qu'il qu y ait un guide où on puisse avoir une description précise de l'accessibilité. C'est-à-dire, l'idée, c'est de donner euh, des informations très détaillées. Par exemple, si c'est le pied, on précise c'est le pied. si c'est un restaurant et des sanitaires, sont pas accessibles, euh, on le précise. Euh, si si c'est un musée, on peut euh, dire est-ce qu'il y a un dispositif euh, de guidage au sol, audiovisuel ou tactile. Donc en fait, on a établi euh, une grille de critères utilisateurs en fait. Une grille utilisateur, mais euh, qui n'était pas basée sur la loi. Euh, L'idée c'était euh, nous on se ce côté utilisateur. Donc l'utilisateur il veut savoir si c'est accessible, si c'est pas accessible, mais il veut savoir aussi si c'est partiellement accessible. Parce qu'il y a des tas d'endroits euh, euh, qui veulent le coup et qui sont partiellement accessibles. Mais le but, c'est pas se retrouver devant de mauvaises surprises. Puisque j'ai constaté qu'il que beaucoup de personnes à mobilité réduite, quand elles rencontrent trop d'obstacles, elles peuvent finir par renoncer, euh, par renoncer à sortir. Et euh, donc... Euh, Excusez-moi, j'ai combien de temps, en fait et nous avons jusqu'à 11 heures, donc euh, si vous voulez, on, peut, on laissera un moment de débat. D'accord, euh, d'accord, juste d'accord, merci. Nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures. D'accord, très bien. Alors, en fait, donc, euh, donc le guide J'accède a été. Euh, le projet J'accède a été démarré en 2005, mais le site J'accède, euh, le guide collaboratif euh, des bonnes adresses accessibles, euh, a vu le jour euh, en septembre 2006 et au départ on s'est intéressé euh, bah, pour mobiliser des internautes donc on a été euh, sou soutenu pour le, la phase de démarrage par euh, la FM Téléthon et euh, la région Île-de-France et euh, donc on a fait développer un site et euh, donc ce site euh, bah, l'idée c'était ça c'était euh, que chacun puisse se déterminer en fonction de ses contraintes de, de, de, de mobilité donc au tout départ on était euh, juste sur le handicap moteur mais maintenant, on est sur toutes, les formes, euh, sur toutes les formes de handicap. Et donc, en, euh, en 2006, c'était des, des internautes qui participaient. Et en 2007, c'était euh, la naissance des journées de l'accessibilité. Donc, ces journées de l'accessibilité, on en a fait 230. Et 60% des informations de guide viennent des journées de l'accessibilité. Alors, une journée d'accessibilité, euh, ça se passe en plusieurs temps. Il y a un temps d'accueil, de, de brief des équipes, c'est-à-dire on leur apprend comment euh, référencer un lieu accessible sur J'accède, et on leur apprend aussi euh, comment sensibiliser un commerçant pour l'inciter à se rendre accessible. Parce que, donc Tout est venu de la rencontre avec euh, Unicité, donc le pionnier du service civique, et en fait, il avaient un rassemblement euh, national avec euh, plus de 500 jeunes, 550 jeunes, et ils voulaient une action utile et solidaire faisable en une journée. Et nous, côté Jacques euh, on avait besoin d'alimenter euh, notre guide. Et donc là, vraiment, c'était euh, presque le coup de foudre, on va dire, parce qu'on s'est tout de suite euh, euh, bien entendu. Euh, on a eu 8 jeunes à disposition pour mettre au point le concept et, et le tester avant d'avoir euh, les 550 jeunes. Donc après ce temps de brief, on envoie des équipes de trois personnes sur le terrain, et chaque équipe a un plan de zone à sillonner. Donc l'idée, c'est jamais faire deux fois la même zone. Donc on envoie des équipes, donc, donc l'idée, bah, c'est bien sûr euh, de décrire l'accessibilité euh, des lieux visités, et l'autre idée, euh, bah, c'est de sensibiliser les commerçants pas encore accessibles. Donc depuis le début de J'accède, euh, avec toutes les actions qu'on a faites, euh, on a dû sensibiliser au moins 60 000 commerçants. Et puis on a sensibilisé euh, plus de 12 000 participants qui ont participé euh, à, au, à minima un jour à une action de repérage J'accède. Donc euh, parce que les journées de l'accessibilité ont réuni euh, 12 000 citoyens qu'on a, qu a sensibilisés. Donc euh, ces citoyens sensibilisés ont à leur tour sensibilisé. Et nous, on est donc dans l'accessibilité universelle. Donc ça, ça a toujours été euh, notre message depuis le début de, de JACCED, c'est que l'accessibilité, c'est vraiment pour tout le monde. Et à un moment ou un autre, euh, qu'on soit l'obéiste anti-accessibilité euh, ou non, on peut avoir besoin d'accessibilité. Donc là, il n'y a pas une tranche euh, de la population qui y échappe, euh, ça peut toucher à toutes, les, toutes les catégories. Donc, euh, on, a, on a une fois que les personnes euh, vont sur le terrain à référence euh, des lieux, donc à l'époque c'était euh, uniquement sur des fiches papier. Et puis, euh, euh, donc, comment dire euh, y a, y, Et puis après, il y a un temps de saisie dans une salle euh, informatique pour que le jour même, toutes les, infor les informations qui ont été euh, saisies soient dans le guide. Et après, on fait souvent euh, un pot de clôture, donc ça. C'est un, un moment euh, bah, d'échange très précieux, c'est-à-dire que les équipes qu'on envoie euh, sur le terrain, donc soit c'est trois personnes valides et on leur prête un fauteuil roulant pour qu'ils puissent tester euh, l'accessibilité dans des vraies rues. Donc ce n'est pas un parcours simulé euh, euh, en bois, c'est euh, un vrai parcours dans des vraies rues. Et pour les gens, c'est toujours une expérience fascinante parce que le matin, tout est normal, ils prennent le métro et tout, euh, et tout va bien. Et quand ils se mettent dans le fauteuil, ils voient d'un seul coup qu'on les, euh, qu les regarde différemment. Et donc là, c'est souvent un choc. Mais pour la, sensibilis pour la sensibilisation, il n'y a rien de tel qu'une expérience comme ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pendant toute l'année 2007, euh, on a répété des actions avec les différentes euh, antennes d'unicité. Donc à l'époque, on était une, une association minuscule. Alors, on n'est pas très grand aujourd'hui aussi. Mais, mais donc, euh, alors attendez, où je l'étais Oui, donc ce que je disais, euh, c'était qu'il que y a un moment d'échange qui, euh, qui est vraiment important. Et, euh, et ce qui est bien aussi, c'est qu'on arrive à transformer la vie... Le, Comment dire Le lendemain d'une opération, donc si vous avez la chance de participer à une journée d'accessibilité, vous verrez que le lendemain, vous verrez toutes les marches à l'entrée des commerces, parce qu'il y, y a beaucoup de gens, tous les jours, ils franchissent une marche pour aller dans la boulangerie préférée, mais ils n'avaient jamais remarqué, en fait. Et donc, ça finit par développer une prise de conscience. Donc, euh, un des objectifs de, de l'association, c'est aussi de développer euh, une prise de conscience collective. Donc, euh, donc on a continué. Donc, euh, en 2008, on a rencontré les scouts et, et guides de France. Et, euh, et là, bon, on a fait la même chose qu'avec euh, euh, Unicité. C'est-à-dire qu'en fait, en 2008, l'association J'accède à organiser elle-même ses, ses propres journées. Donc, on a appris beaucoup de choses avec la capacité organisationnelle de l'unicité. Et donc, en 2008, on était complètement autonome pour faire nos propres, nos propres actions. Donc, on a fait une action à Lyon. Et, euh, et là il y avait quelques volontaires euh, d'unicité mais il y avait aussi euh, une centaine euh, de scouts qui étaient venus et donc là aussi bah, ça, euh, et on a invité des gens de, de, de la population on a invité le grand public à se joindre à cet événement donc c'est vraiment un événement euh, citoyen où chacun peut euh, prendre part et euh, aussi donc, euh, donc on a continué euh, comme ça jusqu'en on a, comment dire, avec les scouts et guides de France, on a inventé les, les journées déléguées. Donc, euh, c'est des scouts eux-mêmes qui, qui nous appellent de temps en temps parce qu'ils veulent organiser une opération euh, dans leur ville. Donc, euh, grâce au site internet euh, des scouts et guides de France, eh bien, euh, on est identifié comme euh, une action scout parmi euh, d'autres actions scouts. Donc, voilà, donc pour nous, ça a permis bah, qu'il y ait des actions régulières euh, qui se fasse sans envoyer l'équipe de j'accède.com. Et puis ce qu'on a fait, donc, euh, donc je parlerai plus tard du côté euh, du côté technique, mais euh, ce qu'on a fait pour la suite, c'est que en 2011, on a lancé on s'est dit, euh, moi je m'étais dit, plutôt que ce soit les salariés qui fassent les journées de l'accessibilité, on s'est dit, on va confier euh, l'organisation des journées de l'accessibilité au réseau euh, des j'accèdeurs l'équipe de salariés s'est mise euh, au service de, de personnes qui ont décidé d'organiser des journées eux-mêmes, des journées de, de l'accessibilité. Donc euh, le 8 octobre 2011, on a lancé la première journée nationale de l'accessibilité. Donc on n'a pas, pas demandé euh, d'autorisation pour ça, euh, on s'est lancé parce qu'on a toujours été comme ça. Et, euh, et donc on a eu euh, une trentaine d'actions, euh, entre 20 et 30 actions simultanées dans toute la France, euh, le même jour. Euh, donc euh, parmi les organisateurs, il y a, y a des personnes à mobilité réduite. C'est arrivé qu'il y ait des mairies aussi euh, qui, ont, qui décident euh, d'organiser des actions. Et donc grâce à ça, euh, on a réuni un même jour euh, 1500 personnes euh, avec très peu de, de médiatisation et euh, on a référencé plus de 2500 lieux dans, dans la plateforme J'accède. Et donc l'idée c'était de donner euh, plus de visibilité et aussi je voulais... Euh, laisser aux j'accédeurs euh, le soin de prendre eux-mêmes les choses, les choses en main, puisque, euh, on, est, on voulait euh, bah vraiment se prendre en main. Et donc, grâce à ça, on a réitéré donc, euh, donc chaque année cette, euh, cette journée nationale. Bon, jusqu'ici, on a, on a peut-être référencé... Euh, 6500 lieux euh, grâce à ça. Et la prochaine journée, donc maintenant on appelle ça euh, la journée de euh, l'accessibilité, puisque elle, elle, euh, maintenant c'est aussi. Euh, il y a quelques actions il y a une association espagnole aussi euh, qui fait qui va faire des deux actions le même jour. Donc on ça fait pour, pour la deuxième année. Et puis euh, une association belge aussi, euh, qui va elle-même organiser euh, une ou deux journées d'accessibilité. Donc tout ça, ce sera euh, le 11 octobre prochain. Donc en fait, on a vu euh, bah, que ces initiatives euh, citoyennes plaisent beaucoup. Et euh, les gens en redemandent. Et on a toujours, un, on a en gros, euh, une petite communauté, de, un noyau dur de j'accédeurs qui fait que ça reste toujours en marche. Il y a toujours des lieux qui s'inscrivent chaque jour, mais pas autant qu'on voudrait. Voilà, donc tout ça, c'est pour l'aspect événementiel. On a aussi fait, avec la mairie de Paris, depuis 2011, la nuit, de l'accessibilité. Donc là, il s'agit d'identifier les lieux nocturnes accessibles aux personnes intériduites. Donc il y a des salles de concert euh, euh, qui sont visitées, euh, euh, quelques discothèques, euh, mais des bars, des restaurants. Et euh, donc ça, euh, c'est quelque chose qui est que localisé euh, sur Paris. Et puis sinon, parallèlement à ça, il y a le développement des outils. Donc en 2006, en fait, euh, on a fait appel à un prestataire euh, informatique pour avoir euh, euh, la première version de, de la plateforme Jacksel. Et puis, euh, de, bah, de fil en aiguille, on a, on a fait évoluer le site et euh, on a vu qu'on n'était pas content finalement euh, du résultat et on s'est dit euh, il faudrait nous-mêmes pouvoir euh, développer nos propres outils. Donc, le ministère de l'économie numérique, euh, en 2010, a lancé euh, l'appel à projet Proxima, Proxima Mobile. On a eu des fonds et grâce à ces fonds, on a pu euh, recruter un développeur. Donc un développeur en interne, mais qui était à même de euh, vraiment comprendre nos besoins. Parce que l'idée, c'est que le développeur soit à proximité euh, des utilisateurs et, et des bénéficiaires. Et, et grâce à cette arrivée euh, de développeurs, on a, on a, on a pu développer euh, l'application J'accède mobile qui tourne sur euh, iPhone et Android. Donc maintenant, on en est à la, à la deuxième version et une troisième version est, euh, est en cours de préparation et puis donc, euh, donc on a aussi développé un système par exemple si vous créez un compte euh, euh, sur j'accède euh, donc c'est gratuit euh, vous pouvez, chacun d'entre vous peut créer son compte ce soir par exemple et euh, ce qui est, euh, à partir de là vous pourrez euh, référencer des lieux donc c'est un petit questionnaire en fait que euh, compréhensible par tous donc, même si vous estimez que, que vous n'êtes pas des spécialistes, on a fait une grille de critères qui est compréhensible par le grand public, en fait. Et donc, quand on crée un, un compte, après, on peut ajouter autant de lieux qu'on veut dans la plateforme. On peut rajouter des commentaires dans des fiches existantes ou on peut, en mode wiki, mettre à jour les, les critères d'accessibilité. Et quand on choisit, par exemple, une boucherie, vous aurez une grille de critères où il n'y aura pas les sanitaires. En fait, selon le type de, de catégorie, de différents critères s'affichent. Par exemple, pour un musée, vous aurez beaucoup de critères sur tout ce qui est handicap visuel, handicap auditif. Vous aurez beaucoup d'informations. Donc la grille est plus importante. Et aussi donc euh, Donc voilà, et puis euh, donc l'intérêt de, de l'application mobile, c'est qu'en fait, ou que ou, si vous avez une, une connexion 3G ou, euh, ou une connexion en tout cas, vous pouvez avec, euh, avec votre smartphone, euh, vous attendez au restaurant euh, qu'on vous donne la carte et pendant ce temps là vous pouvez euh, vous amuser à référencer euh, à référencer le lieu. Euh, donc voilà, c'est donc ça, ça, donc euh, une application gratuite, euh, voilà, qui, euh, bah, qui est très utile. Et pendant les journées de, de l'accessibilité, ça évite le recours à une salle euh, informatique pour rentrer, euh, pour rentrer les données. Et donc voilà, et ensuite, euh, donc on a redéveloppé notre, notre plateforme grâce à ce développeur et on a développer un module euh, d'échange de données entre plateformes donc euh, les informaticiens connaissent ça euh, ça s'appelle API donc c'est application programming interface donc c'est un peu euh, un terme barbare mais grâce à ça l'idée c'est que les informations que j'accède qu'on puisse les retrouver dans d'autres euh, plateformes euh, par exemple il y a le site euh, 118000.fr donc, c'est le deuxième annuaire de France après les pages jaunes. Et 118 000.fr, quand, quand un restaurant existe chez eux et que le restaurant existe chez J'accède, les informations d'accessibilité s'affichent sur la page de 118 000. Et en fait, alors, ça va être une super stratégie. Parce que grâce à ça, on peut avoir un impact social fabuleux, c'est-à-dire. Si demain on arrive à, à convaincre de plus en plus de plateformes d'intégrer un onglet accessibilité, et eh bien là on va générer beaucoup de sorties, on va sans doute générer de, de la consommation, j'en sais rien, mais en tout cas ça va générer euh, des bonnes choses, parce que vous avez des personnes, euh, comment dire, qui se sentent pas qui se sentent pas handicapées. Et en fait.. Euh, quand elles fréquentent des sites, donc euh, il y a énormément de sites qui font référence à des adresses. Et l'idée c'est que tous ces sites là, on affiche une description euh, des conditions d'accès et quelqu'un qui a même un problème momentané, il va dire euh, « Ah c'est super, il y a en plus des informations sur, euh, sur les conditions d'accès ». Mais par contre, ces, ces personnes qui ne se sentent pas handicapées, elles ne vont jamais aller dans un site spécialisé pour handicapés et euh, ensuite elles vont pas regarder la liste des critères euh, pour personnes en fauteuil roulant même si elles ont les mêmes, euh, presque les mêmes problèmes mais donc c'est pour ça que nous euh, on a une approche pour euh, non discriminante c'est -à, à dire quand on liste nos critères on dit pas ça c'est un critère pour les handicapés moteurs euh, ça c'est un critère pour les, pour les personnes aveugles non euh, on donne une liste de critères détaillé et, euh, et ça peut concerner tel, tel ou tel handicap mais, mais euh, voilà donc euh, j'ai pensé euh, et grâce à ça aussi si d'autres plateformes l'adoptent elles peuvent aussi nous aider euh, par exemple on prend euh, comment dire par exemple en ce moment on est en discussion euh, avec Solocal donc euh, c'est le groupe qui gère euh, pagejaune.fr et donc, il y a pas jaune pour et, et donc il y a la filiale MAPI euh, et compagnie. Et eux, ils sont intéressés par, euh, notamment par la démarche, euh, le côté que, que de côté RSE qui apporte la démarche de Donc, 118 000 fait mais l'idée, c'est que sans, euh, 118 000 acceptent et, et a bien compris que, que ses concurrents, euh, les Pas jaunes, puissent aussi euh, bénéficier du même service. Parce que là, on est au-dessus... Euh, au-dessus de, de la concurrence entre plateformes, c'est-à-dire qu'on peut proposer un service qui va au-delà. Et euh, chez page il y a un million de professionnels euh, qui ont un compte pro et Page Jaune pourrait demander à ces professionnels qui ont euh, un compte pro de préciser leur accessibilité. Et c'est en plein dans, dans l'actualité, je crois, avec un amendement qui a été euh, voté de Archambault, Madame Archambault, sénatrice, qui, euh, donc il y a un amendement qui, euh, qui stipule, si j'ai bien compris, euh, qu'il faudra lister euh, l'accessibilité des lieux pour que les gens sachent s'ils peuvent, peuvent y aller ou pas. Donc là ça tombe bien, puisque nous on a une solution. Et cette solution, en fait, euh, donc si, par exemple, euh, Page Jaune interroge un euh, million de professionnels, on aura peut-être 50 000 euh, informations. Donc là, là, je suis en mode pessimiste. Euh, on pourrait avoir 50 000, euh, 50 000 comment dire, grilles de critères euh, qui vont être remplies, mais peut-être beaucoup plus. Et alors, il y a aussi euh, un aspect très important euh, pour la sensibilisation. Imaginez demain, sur euh, toutes les plateformes où vous, où vous vous rendez, vous verrez que d'un endroit à l'autre, euh, les critères ne sont pas les mêmes. Et euh, l'accessibilité, l'idée, c'est que ça devienne un critère euh, au même titre que, que le tarif, euh, au même titre que l'accueil. Donc l'idée, c'est qu'en fait, euh, la notion d'accessibilité se voit, donc je pense il euh, y a Educ, il euh, y a Yelp, euh, Yelp un guide de sortie, euh, CityVox, euh, Expedia, enfin bref, il y a des centaines de milliers de sites qui font référence à des adresses. Et l'idée c'est d'abord s'attaquer euh, aux plateformes les plus utilisées. Et donc d'ici euh, quelques semaines euh, ou d'ici quelques mois, euh, Pas jaune va intégrer euh, nos infos. Euh, MAPI aussi, et donc, euh, donc, voilà, donc on espère, euh, déjà c'est le monde des annuaires, donc euh, s'il y a 118 000, euh, s'il y a place jaune, bon, bah, j'espère qu'on aura 118, euh, 218, je crois que c'est un des, un des concurrents qui reste, où, euh, il, y a, enfin, il y en a encore un ou deux dans le monde des annuaires, donc l'idée c'est de, de les convaincre de faire, de faire la même chose. Donc après, euh, pour, on peut penser par exemple euh, une plateforme comme, euh, comme Expedia ou, euh, ou Voyage SNCF, et eh bien s'ils si affichent des informations d'accessibilité détaillées, et eh bien euh, il y a peut-être le public des, des seniors connectés euh, en perte de mobilité euh, qui vont se mettre à voyager plus. Donc il faut penser euh, qu'en fait, euh, avoir la bonne information. Fait que ça va générer des voyages, euh, générer des déplacements et générer des rencontres. Et euh, pourquoi pas euh, générer de l'emploi, générer. je sais pas. Et euh, on s'est même posé la question s'il si, euh, ne fallait pas référencer euh, les entreprises. Donc euh, on a ajouté un critère entreprise euh, euh, dans j'accède. Donc euh, pour l'instant, il y a très peu d'entreprises. Référencer, mais savoir que, que telle entreprise a un ascenseur avec annonce vocale des étages et qu'il y a bien au moins une salle qui dispose d'une boucle magnétique, une salle de réunion, et, et bien là aussi ça peut favoriser les choses. Et puis aussi après ce qui se passe c'est à force qu'on voit l'accessibilité partout, notre objectif c'est vraiment développer la notoriété des lieux accessibles. Parce que l'idée, c'est que on peut imaginer euh, dans deux ans, vous, tout le monde sera habitué à avoir euh, des critères d'accessibilité. Et si vous aurez le choix entre, entre deux restaurants euh, à qualité égale, euh, peut-être vous choisirez celui euh, qui est accessible. Donc, euh, donc l'idée, c'est un peu euh, montrer l'exemple euh, pour que les autres suivent. Mais il ne s'agit pas de dénoncer et de pénaliser les, les retards d'interdité, c'est que le réflexe accessi euh, accessibilité devienne naturel et que si un lieu n'est pas accessible, au moins que, euh, que la personne, comment dire, euh, c'est important que tous les commerçants ou tout, tous les propriétaires d'établissements aient bien en tête que l'accessibilité, bah, ça va être euh, un critère de plus en plus important et qu'il veut quand même y avoir euh, des retombées économiques à la clé. Donc euh, pour améliorer... Euh, pour la, tout ce qui est euh, réputation et bien euh, être accessible et accueillant euh, et avec, donc, euh, ça pourrait être bien euh, et là on discute euh, on essaie on est soutenu par la SNCF et on essaye justement euh, bah, de, de se mettre en lien avec euh, avec voyage SNCF euh, pour justement euh, parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps on aurait dit qu'on aurait les, les infos de Jackset dans, dans Passe zone euh, Peut-être personne n'y aurait cru. Mais maintenant, on a vraiment euh, investi. Euh, on a fait quatre ans d'efforts euh, pour disposer de, de la bonne technologie. en fait. Et euh, Parce qu'en fait, euh, si vous prenez une plateforme, euh, une plateforme qui s'occupe... Euh, on va parler par exemple de la lafourchette.com. Sur lafourchette.com, on peut euh, réserver des tables de restaurants. Donc si en plus on avait l'info euh, de savoir ce que c'est euh, accessible, ça, ça, changerait, euh, ça changerait beaucoup de choses. Et euh, donc, euh, donc l'idée en fait, c'est que sur lafourchette.com, il, il y a marqué par exemple euh, « restaurant accessible aux personnes à mobilité réduite ». Mais ça veut dire quoi euh, « accessible aux personnes à mobilité réduite » Est-ce que ça veut dire qu'obligatoirement euh, il y aura des, des sanitaires aménagés ou est-ce que ça veut dire que ce sera juste de plein pied Donc en fait nous si euh, on explique à, à lafourchette.com euh, que les personnes en euh, mobilité réduite veulent des descriptifs détaillés, ils pourraient être intéressés pour euh, adopter notre solution. Euh, D'autant plus que euh, souvent, quand un restaurant on dit euh, accessible aux personnes euh, à mobilité réduite, oui, et bien souvent c'est euh, le résultat d'une enquête euh, téléphonique et euh, on demande aux personnes euh, est-ce que vous êtes accessible Donc, Il y en a qui vont dire oui, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et moi je serais du mal à dire ça veut dire quoi être accessible aujourd'hui euh, C'est-à-dire qu'être euh, vraiment accessible à tous, euh, c'est possible, mais c'est... Euh... Donc voilà, donc euh, tout ça pour dire que des sites comme euh, lafourchette.com, et eh bien, euh, leur cœur de métier, ce n'est pas, pas l'accessibilité. Donc l'idée, c'est qu'une euh, une association indépendante euh, puisse proposer euh, ce service. Et, euh, donc voilà, c'est donc un, euh, un peu là où on en est. Et puis sinon... Euh, Bon, on est quand même une petite euh, association qui a... on rencontre pas mal de difficultés parce que pour l'instant le fait le, le statut associatif euh, nous empêche d'avoir euh, certaines aides dans le domaine de, de l'innovation et, et des nouvelles technologies. Donc on réfléchit pour euh, faire évoluer la structure euh, juridique pour euh, créer une entité à côté. Donc voilà, Donc, tout ça, c'est en gestation, mais euh, je tiens à dire que l'association bah, reste encore fragile et que, euh, et que voilà, c'est vrai qu'on trouve des mécènes, mais ils vont plus euh, financer le côté euh, sensibilisation et, et, axe, et euh, action sur le terrain. Tandis qu'un mécène, il ne voudra pas... Euh, forcément mettre euh, 100 000 euros pour euh, développer une application mobile ou euh, des choses comme ça. Donc euh, on a besoin de, bah, de trouver de nouvelles solutions. Et puis on espère aussi bah, que qu avec l'amendement euh, euh, qui a été déposé, plutôt que de réinventer la roue euh, comme c'est souvent le cas, euh, moi je dis autant s'appuyer sur euh, une plateforme qui existe déjà. Et puis cette plateforme euh, qui existe déjà l'intérêt c'est que les informations qui, sont, qui seront dessus seront sur d'autres sites aussi. Donc plutôt que, parce qu'il ne faut pas croire, les bases jaunes, Expedia et tout ça, ils ne vont pas s'intéresser à, à la liste publique qui liste les lieux accessibles. Mais par contre, si on leur propose une solution clé en main, c'est-à-dire que le fait qu'on ait développé cette fameuse API, ça réduit le temps de développement. C'est-à-dire que pour une plateforme, c'est facile de faire une passerelle, de faire une passerelle avec nous. Mais euh, faut pas compter euh, sur le fait que des plateformes euh, feront des efforts pour rassembler les infos d'accessibilité. Donc voilà, donc c'est aussi j'ai fini l'intervention. Donc euh, si vous avez des questions ouais.